Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler KvK, on va parler Event, mais surtout on va parler Argent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 N'hésitez pas, les amis, vous aurez toutes les infos et bien plus encore, comme tous les documents et les screens que vous voyez dans toutes les vidéos, notamment ceux d'hier sur l'attirail et les formations. Il est sur la section information rock. Les amis, commençons donc avec les events et le deuxième jour de cette roue de la chance avec Sargon. Oui, je vous invite à débloquer Sargon. C'est un excellent commandant, évidemment. Si vous n'avez pas Boadice et que vous préférez avoir un set avec des archers, Boadice est un excellent choix. Gilgamesh aussi, mais d'abord Boadice, Gilgamesh est en second. Pour les autres, n'investissez pas dessus, perdez pas vos têtes à présent. Et sinon, foncez sur Sargon, il faut au moins le débloquer. Alors moi, je ne l'ai pas encore, c'est ce que je fais. Est-ce que j'aurai de la chance sur ce tour gratuit Non, c'est éclaté. Au troisième sous-sol, on recommence avec le tour à 50%. C'est tout aussi éclaté. Eh bien, il faudra attendre probablement demain et mon tirage plus long pour, de toute façon, j'aurai les 5 sculptures et ça me permettra de débloquer Sargon. Pour le reste, n'oubliez pas de finir la crise de Céroli C'est le dernier jour et rien de particulier, aucun event, aucun event. Hein. On va sûrement avoir un mini patch qui va nous débloquer les attirails et les formations sous très très peu. Les amis, je vous ai dit, il y a moyen de faire des économies avec le coût des patchs hein, et vous allez le voir, c'est vraiment, vraiment inégal. Regardez cette info récupérée sur le Discord d'Absodian, d'ailleurs c'est lui-même qui nous partage la conversion au 24 décembre de l'équivalent donc c'est tout récent ça a à peine deux semaines de du bundle à 99,99 dollars ,99 c'est le bundle le plus haut sur rock donc il y a vraiment des très très grosses différences pour acheter ce bundle, et vous le voyez, il hein, y a un équivalent qui a été mis, comme ça il n'y a pas la place pour hein, le moindre doute. Le bundle le plus cher est en Russie puisque ça va coûter 137,32 dollars aux Russes. Hein. 137,32 plutôt, pour acheter le bundle à 100 on va dire, soit 37 plus cher que le coût initial du bundle. C'est énorme. Alors évidemment, les Russes ont intérêt à passer par un VPN. On va en parler après du système de VPN. Mexico, Mexico, 129 dollars quasiment pour le bundle à 100 dollars. C'est ce que ça leur coûte. Au Danemark, 128 dollars en Europe. 127,40$, le bundle il nous coûte 119,99€, 119,99€ plutôt encore une fois, j'ai un peu de mal, c'est vraiment du vol, on paye 27% plus cher le bundle, en Croatie 126$, en Arabie Saoudite 120$, au Japon 118$, la Turquie 117$, l'Indonésie 113$, Singapour 110$, Norvège, 110 aussi quasiment, la euh, Pologne, 109, 80, 110, euh, Tchéka, ça doit être la Tchécoslovaquie ça n'existe plus, la Tchécoslovaquie je ne sais pas, ça doit être la Croatie sûrement, 100, non parce que c'est Croatie, je ne sais pas ce que c'est euh, Tchéka pour moi, c'est euh, la République Tchèque, la République Tchèque, 109 dollars, Malaisie 108 dollars, au Royaume-Uni 108 dollars aussi, en Australie 107, en Suisse 107, en Nouvelle-Zélande 107, en Thaïlande 106, au Pakistan 105, en Suède 103, au Canada 101. Et là on commence à arriver, et vous allez le voir, hein, au coût initial du bundle Hong Kong 100,93, donc on va dire 101, Dubaï 100,74. Les US, 99,99. ,99. Le Brésil, 102. Bon, le Brésil, il s'est perdu. Il est au-dessus, hein, 102 dollars. Et après, en Afrique du Sud, 100 dollars, 99,94. Au Pérou, pareil. En Inde, 95,5 dollars. En, on était en Sud-Corée. En Corée du Sud, 93 dollars. Donc, nos amis en Corée du Sud, c'est normal qu'ils déglinguent tout. Merci, les 60GT. Ils gagnent quand même 7% d'économie au Vietnam. Pareil aux Philippines, 90 dollars. Et en Égypte, 81 dollars. Donc là où le coût du bundle est le plus bas, c'est bien l'Égypte. En revanche, je suis surpris. Car je n'ai pas vu, alors après je regarde la liste, hein, il n'y a pas le coût du bundle en Chine. Ce serait bien de le comparer aussi, voir à combien est ce bundle sur leurs clients bien particuliers, hein, bien spécifique. Hein. On va voir, il va falloir en enquêter là-dessus. Daenerys, si tu as l'info du coût en équivalent du dollar, hein, euh, Daenerys, notre maître Chambala, spécialiste hein, de, du, de la version chinoise et asiatique du jeu, si tu as le coût, je suis preneur, on la donnera à absolument pour le coup donc il faut acheter ces bundles en égypte alors vous allez me dire comment faire et eh bien en fait vous êtes localisé par rapport à votre zone géographique je pense que le plus simple le plus simple à mon avis doit être de prendre la version pc d'utiliser un vpn pour se connecter sur le, euh, un VPN du pays, pardon, exemple, vous prenez un VPN sur l'Égypte, vous vous connectez sur un VPN égyptien, vous lancez le jeu en version euh, PC. Une fois dessus, vous faites un paiement via PayPal. Alors, vous allez avoir des petits frais de transfert, à mon avis, hein, de changement de change hein, de, de, de, de l'euro, puisqu'on est en euro, ou du dollar, si vous avez du dollar. En monnaie égyptienne j'ai aucune idée du nom de la monnaie euh, en égypte mais au final si vous devez le faire beaucoup d'achats vous faites 19% d'économie c'est quand même énorme à très gros volume hein. imaginez les joueurs qui mettent 10 000 euros dans le jeu et eh bien là ils feraient une économie de l'ordre de 19% et encore bien plus hein, parce que si on convertit l'euro en dollar, l'euro est plus fort que le dollar et après si on reconvertit euh, par derrière euh, sur le coup, on fait des économies euh, franchement tranquilles même en prenant les coûts de change. Donc voilà, vous le voyez, ce petit tableau. Je vous le partagerai sur le Discord de la chaîne parce qu'il est ultra intéressant et il montre clairement les disparités selon les continents, selon les pays même. On n'est vraiment pas tous euh, égaux. Quel serait le bon système Le bon système serait clairement que le bundle soit partout au même prix en dollars qu'il soit à 99 dollars partout et donc plus notre monnaie est forte et moins on payerait oui mais au moins on serait plus propre, plus pro et tout le monde aurait toutes ses chances même si là certains vont me dire oui mais il y a des pays où, qui sont moins développés et qui ont des puissances financières moins fortes. Oui, vous avez tout à fait raison. Par exemple, si on prend l'Inde, la puissance financière des joueurs indiens, le niveau de vie en Inde est moins élevé, mais... Il faut se douter que ceux qui jouent, hein, ils ont les moyens et bien souvent, c'est des personnes qui sont payées en dollars ou des internationaux. Donc, ils n'ont pas ce genre de problème ou de problématique s'ils ont les moyens d'investir en tout cas beaucoup dans un jeu vidéo. Voilà pour cet écran, cette donnée. Évidemment, je vais vous la partager sur le Discord. On va repasser in-game à présent et aller voir les différents KVK en cours. Comme je vous l'ai dit, il y en a plusieurs... À suivre qu'on peut pas encore suivre, hein, mais sous très peu d'ici la fin de semaine. Ce week-end, lundi, on pourra aller dessus, bien évidemment. Et vous allez le voir, il y a des royaumes à suivre et des royaumes émergents aussi en saison 2 qui sont ultra intéressants. et qu'il faut suivre. On va faire un rapide passage sur un KvK également. Que je vous ai déjà montré un KvK en hymne héroïque avec nos amis. Alors, faut les retrouver parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Nos amis du 1254 qu'on dû finir de détruire totalement. Alors détruire, le mot est peut-être fort, mais en tout cas d'éclater au moins le royaume 2000. On va le voir, tac, à présent, les terres du roi sont ouvertes et effectivement les SW de Shizgul et les TR de Bunny, qui sont sur le 12-54, eh bien, sont tranquilles au centre hein, avec leurs alliés en vert. Ils sont autour, ils ont pris euh, trois portes quand même. Très, très bon là pour le coup. Le KVK est bel et bien plié le 12,54. Va donc sans surprise. Hein, et je vous l'avais annoncé au tout début de ce KvK. Hein, quand on avait vu les équipes, je vous ai dit que c'était un KvK easy pour le 1254. Et eh bien la prophétie s'est effectivement réalisée. Et le 12-54 a tout éclaté. Allons donc voir d'autres KvK. Notamment, je vous ai dit, certains ne sont pas encore accessibles. Hein, ils sont qu'à 21 jours et c'est autour de 26 jours. Alors je vais vous les montrer. Il y a des petits royaumes à suivre. Il y a Notamment voilà celui-là, le C11633. 1 Alors, comme vous le voyez, on ne peut pas encore y aller. Vous pouvez y aller en utilisant ma technique pour faire sauter la brume. Hein. Je vous l'ai faite dans une vidéo il y a un mois pour vous montrer comment justement dégager toute la brume d'une map en 3 minutes 30 chrono en main. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo, les amis. Je vous remettrai le lien. Donc, regardez donc ce KvK avec le 2010, le 2010, le 1671, le 2338 qui a perdu son statut impérial. Et le 1875, c'est vraiment... Des très très gros royaumes, on va aller les voir. Alors si vous regardez, c'est les C10 qui ont fait une petite ligue pas mal. Osiris, c'est sa dernière saison. Et les W75 également, les RR38 aussi. Donc on a aussi des joueurs très techniques. Il y a un deuxième KVK dans cette situation qui est à 21 jours et qu'il faut suivre. C'est le C1 16 Donc dans 5 jours, on va pouvoir y accéder. Et regardez, il y a le 2100, très bon royaume avec les pêches, hein, le 2100, le 1834 avec les CC34, le 1003 avec les VIC, hein, très bonne alliance les VIC et les IF28 aussi. Des alliances qui ont toutes fait une très belle saison aux IAIS, donc on va les suivre également et pareil ça sera dans quelques jours dès lundi, on pourra voir ce que ça donne, mais certains ont déjà perdu hein, comme le 1003 et le 2100 qui étaient à la limite du statut impérium. Le 2100 euh, l'était, le 1228 et le 1834 euh, ont gardé leur statut, on va bien les suivre. Je vous ai dit, il y a deux KVK qu'il faut suivre en saison 2, hein, deux petits KVK très sympas avec deux royaumes en devenir. Le premier est le S2 1108, alors on ne va pas souvent ces derniers temps sur les KVK saison 2, c'est pour ça que je voulais vous les montrer avec le 2884 hein, qui est Imperium à 84C et le 28-79 avec les 79 EF, le 28 84 et le favori, c'est le numéro 1, regardez jusqu'à la fin de la saison 2, les gouverneurs avec plus de 15 millions de puissance ne peuvent pas émigrer. immigrer, bla bla bla. la puissance des royaumes est égale, alors les impériums de niveau 2, c'est pour ça que je vous montre ça, de saison 2, c'est des impériums particuliers, hein. attention c'est des impériums, c'est les 8 meilleurs royaumes actuellement en saison 2, donc c'est pas comme des vrais impériums. Regardez, on va le voir la différence. Ça fait longtemps on n'a pas été sur un saison 2 et ces deux royaumes là franchement ils sont à surveiller ça pourrait devenir de très gros outsiders à l'avenir et surtout des très très bons alliés si vous les avez en KVK avec vous c'est le genre de royaume où il y a des fighters vraiment. regardez on est encore hein, que sur le début de ce KVK, enfin quand je dis sur le début ils sont déjà pas mal, ils sont déjà sur la phase 1 donc leur alliance principale 5 milliards en saison 2, c'est pas mal du tout, hein. 5 milliards en saison 2, ils sont pas encore sortis, les portes devraient bientôt ouvrir, est-ce qu'on a le timer ou on l'a pas encore, j'ai pas vu, non, on n'a pas encore d'idée sur le timer, il va s'afficher que quelques heures, 12 heures avant, donc 5 milliards c'est pas mal du tout hein. en saison 2, c'est même énorme, la deuxième 4 milliards 9, hein. on a aussi la même, la troisième alliance, hein. plus grosse Alliance sur le coin là, eux c'est les outsiders, les RV86. 4,7 milliards, on le voit, hein. c'est quand même très, très équilibré, et on va pouvoir comparer avec un second royaume de saison 2, je vais aller vous le montrer après, ça va être très propre là pour le moment, donc la plus haute, c'est 5 milliards, 3 milliards, 8. alors lui, forcément, c'est un petit poussé, mais ça se trouve, c'est des très, très gros fighters, hein. la cinquième sur le coin, la 6 milliards, 5, c'est lui le, qui est censé être le deuxième plus gros, et pour le moment, en puissance nette d'une seule à Alliance. C'est lui le plus gros, c'est lui qui est le seul au-dessus de la barrière. Des 6 milliards, 3 milliards 9, c'est un petit. Lui, on devrait avoir un gros, puisque c'est censé être le quatrième plus gros sur le papier. 4 milliards, non, il est tout juste. Pourtant, il a été positionné là, parce que c'était le quatrième en puissance. Et les derniers sur le tour, ils sont, ils sont, ils sont à 4 milliards également. Un KVK plutôt équilibré. Et donc, on va très probablement avoir un choc entre eux en Benguela, forcément, et eux sur l'autre côté. Côté, les deux qui ont encore le statut impérium les 79 EP, hein. ça reste une très bonne alliance, et on va comparer tout de suite, les portes ne sont pas encore accessibles, on va comparer tout de suite avec un deuxième KVK, hein, qui se trouve être en saison 2 également, tac, on va aller voir, je voulais vous le montrer, mais lui, il est déjà plus avancé, avec le 28-44, hein, les Buns, hein, et le 28-45, les K-45M, le S1, 11-04, lui il est à 32 jours, donc tout est déjà pratiquement plié. Mais on va pouvoir aller comparer la puissance des annonceurs. Vous allez me dire, oui, mais à ce stade-là, comme ils sont plus avancés, ils ont plus perdu en puissance. Oui, mais en saison 2, on ne perd pas. Tant que ça, sur ce niveau-là, vous le voyez, hein, on a déjà les gagnants sur cette zone-là, puisque les terres du roi à 32 jours sont partagées. Et euh, qui a gagné ben, C'est les plus puissants, ceux qui étaient le placé sur les zones les plus puissantes. Et si on regarde donc pour comparer, hop là, regardez, ils sont en train de, de battre les, euh, les guerriers, les gardiens, voilà, de la forteresse croisée, les Buns. Les Buns, normalement, ne devraient pas rigoler. 4,3 milliards, ils ont effectivement perdu. Mais vous le voyez, hein, on est équivalent à l'autre KVK, ce qui nous promet du lourd. La deuxième alliance hein, sur ce côté-là. Celle-là, normalement, elle n'est pas censée être puissante. Ça rame ce matin, hein, le serveur. 5 milliards, on est encore à l'équivalent sur ce côté-là. J'ai l'impression quand même que les plus puissants se sont réunis ensemble sur ce KVK 4 milliards 3, la quatrième alliance sur ce côté là 4,3 milliards en saison 2, hein. ça vous paraît aujourd'hui tout naze, mais franchement, c'est très très bien. Rappelez-vous votre saison 2 de KVK, si vous avez eu la chance d'en faire une. 5,5 ,5 milliards, eux, ils sont solides. Hein. Eh bien, c'était euh, des alliances qui étaient beaucoup plus faibles. Moi, je me rappelle ma saison 2, si je dis pas de bêtises. Hein. On devait être autour des 3 milliards. 6 milliards en bas à droite, deux fois de suite. Hein. C'est les plus puissants. Et regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, en bas à droite eh bien, est-ce qu'ils sont sortis, les jaunes Non, non, les jaunes, ils ont perdu ce KVK. Hein. Donc, ils sont dans leur coin. Ils ont réussi à garder un morceau de terrain, mais le KVK est perdu. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, hein, ça va dépendre s'ils ont des fighters ou pas parce que sur le papier, c'est eux qui sont les plus puissants. 4 ,2 milliards pour l'avant-dernière, ce coin-là, et des mecs ont bien, regardé comment ils ont blindé leur territoire, ils ne veulent vraiment pas se faire envahir, 4,6 milliards, Kingdom of Thailand avec bleu, blanc, rouge, c'est euh, amusant, et on finit, mais c'est le couleur de la Thaïlande, regardez, hein, ils ne veulent vraiment pas se faire envahir, parce que c'est des perdants, ils ont perdu, enfin c'est des perdants, ils ont perdu du moins ce KVK, et les derniers à 5 ,6 milliards, donc c'est bien ça, hein. il y a quand même une, un bon regroupement de royaumes qui était au-dessus des 5 milliards, et le gagnant est bien évidemment le violet. Donc c'est pour ça aussi qu'on va suivre l'autre KVK, car à mon avis, il va y avoir du gros, gros fight sur cette saison 2. Donc je vous rappelle le numéro, le S21108. Les portes de niveau 4 devraient ouvrir d'ici 3 jours, 4 jours. Ce week-end, normalement, sera ouvert, et lundi, on pourra en reparler